Je travaille avec euh, des enfants âgés de 6 ans à 11, 12 ans. Je fais des cours d'initiation à la langue française. Ils appellent ça des schnooper courses, renifler, renifler la langue française pour les tout petits. La priorité est donnée à la langue orale avant tout petit à petit j'introduis l'écrit qui est assez complexe pour pour des enfants allemands Am Anfang haben wir beide verabredet dass sie auch mit den Kindern ein bisschen französisch Unterricht macht damit die Kinder einfach die französische Sprache kennenlernen damit sie einfach auch merken auf der Welt werden verschiedene Sprachen gesprochen le début est difficile quand même parce qu'on arrive dans une école, il faut se faire comprendre, on ne parle pas forcément la langue très bien. Et puis petit à petit on s'habitue, on s'habitue aux voix, les collègues s'habituent à nous, ils sont de plus en plus patients, ils comprennent qu'on a besoin d'un petit peu plus de temps que les autres. Elle nous apprend des chanteries, des plats de jeu, elle fait ça très vivant, elle parle simplement comme français, les enfants peuvent las da nas da Bei den Spielen, kleine Sachen, Frequenzen nachsprechen sie. Und, und, oh in, sie zahlen, die Farben. Mit einem Zauberhut und Tüchern. Das ist ganz toll. Und die Kinder machen gerne mit. L'Offage s'occupe de nous former. On a, a eu stage très intensif au mois d'août pendant trois semaines, une semaine de stage pédagogique et puis deux, deux semaines de stage linguistique euh, donc en allemand et donc ce stage m'a permis d'oser prendre la parole en allemand, d'oser passer un coup de fil en allemand, euh, d'oser communiquer un petit peu, ça m'a aidé à m'installer. On va faire une chocolat. mousse au chocolat et on va faire des blancs en neige. On va monter les blancs en neige. J'ai fait un atelier cuisine parce que déjà les blanc enfants adorent cuisiner. Tombe ici, le jaune reste là, le jaune ici, le blanc monte. Je vis la recette pour vous pour six personnes. Mm -hmm. Matériel. Deux saladiers. Je trouve que c'est intéressant mm -hmm. d'apprendre des mots dans un contexte un particulier. Un Une petite casserole pour le bain-marie. Une grande casserole. Le jaunes d'œufs. 75 g grammes de beurre. Séparer le blanc et le jaune attention Allez, ah, c'est tout Étape 4. Montez les blancs et neige avec les fous et les fouets. Les mots qui sont employés dans une recette, euh, je pense que les enfants pourront s'en souvenir. Le blanc tombe doucement. Voilà, tu... Encore. Mmh. Ouais. Bien, Erwin. Technique du père mari mettre le chocolat fondu dans, dans le saladier numéro 1. Très bien. Waouh Le chèvre Oh, comment est-ce que Tu vas monter les blancs en neige avec le feu et le feu. Ces enfants vont certainement faire un voyage à Paris dans 6 mois. Et euh, je veux les préparer à ce moment où on est assis à table, on reste à table, on parle, on ouais, déguste. Voilà, c'est la culture française. Tu fais autour et tu passes par-dessus. Mmh. Dessous, mmh. dessus, dessous, mmh. dessous. Le chocolat est dessous. Hm? Mmh. Tu vas chercher le chocolat dessous. Mmh. Mmh. Regardez, vous servez. Oh. Oh. Regarde, Et yeah. Nathalie, Vous servez au chocolat À table En France, on mange mieux à midi, à table et le soir. Je me sens bien dans l'école. Il y a une réelle complicité, il y a vraiment des, des moments très agréables. C'est un vrai plaisir d'apprendre cette langue qui est très expressive. Il y a des mots que j'adore comme « schmouk. Qui veut dire bijoux ou uh, schmelzen, qui veut dire fondre, klingeln, qui veut dire sonner. Voilà, c'est une, une langue qui sonne. Also, ich finde das Programm deswegen auch einfach gut, weil ich mit einem französischen Menschen in Kontakt komme, mit ihm mich austausche, wie wir über Schule in Frankreich sprechen, Schule hier sprechen, das kennenlernen. Und für die Kinder finde ich es einfach auch toll, dass sie was anderes kennenlernen können, auch von einer Französin. T'as froid, Steph Sinon je monte le chauffage. Hein. Le thé va me réchauffer. Moi il m'endort ce thé. Ah, bon. Ouais. Quand j'arrive en classe, je me dis ah, ne t'énerve pas tout de suite. Mmh. C'est <rire> normal. normal. Donc mmh. je, je, je suis comme dans, un, dans une bulle et je prépare mes affaires. Mmh. Euh... Je m'énerve un petit peu, euh, le, naturel, bien, là, le petit. naturel revient au galop. <rire> mais euh, je me retiens, je suis plus calme. Parce que mmh. tous les autres instincts sont calmes. Oui, enfin. parce qu'en fait, comme on vous a dit, ils sont à l'école pour s'amuser, pour, pour s'épanouir. Enfin, mmh. Donc, mmh. euh, si tu leur dis, bon, maintenant on travaille, euh, je ne sais mmh. pas comment dire, ça n'a pas d'impact. Ah, et puis tu vas limiter à l'encontre ouais. du monde de l'école. Et je dis bonjour. Et là, ils répondent si. tous ensemble Bonjour, madame Gessel. Ah oui. Ah, oui. <rire> et après, on commence. <rire> louis tu m'entends-tu, que fais-tu? Un, deux, trois, promenons-nous dans les bois pendant que le louies-tu, tu le loues.